Comment tenir une note longtemps Alors, à quoi ça sert ben, hey, Quand tu chantes, tu ne décides pas forcément de combien de temps tu vas devoir tenir la note parce que des fois, la musique fait traîner et tu vas devoir chanter plus longtemps que tu ne le pensais. Du coup, c'est important que tu puisses être à l'aise et que tu puisses voilà, tenir des notes de plusieurs secondes facilement. Je vais te montrer comment faire et j'ai d'ailleurs une invitée pour ça dans cette vidéo spéciale. « Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix pour bien chanter au quotidien et s'éclater avec leur passion. » Donc, tenir une longue note, ça veut dire quoi C'est combien de temps une longue note Alors en moyenne, dans la musique actuelle, ça va être entre 3, 5, 6 secondes. Des refrains, des foyers de notes un peu plus longs, on va jusqu'à 6 secondes, mais en moyenne, c'est guère plus longtemps que cela. Alors que dans la musique classique, dans, la, dans le répertoire lyrique, on peut avoir des fois des phrases qui durent 20 secondes sans respirer et là, ça commence à être très long. Donc, déjà, si tu es plutôt dans le répertoire moderne, estime-toi heureuse, estime-toi heureux parce que euh, tu as besoin de moins d'endurance expiratoire finalement. Chanteur de musique classique. Maintenant, il y a des morceaux comme par exemple le fameux All by Myself de Céline Dion où sur le Anymore elle tient 11, 11 secondes. Tu sais, quand elle fait son Anymore et que la note paraît interminable, eh bien cette note interminable en réalité elle dure 11 secondes. Et si tu veux être à l'aise, voilà, il faut que tu puisses tenir pour moi, je dirais 20 secondes comme ça en soufflant parce que si tu peux tenir 20 secondes en soufflant, quand tu auras juste 4 ou 5 secondes à tenir en chantant, ça sera franchement facile. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ensemble. Et lors d'un précédent live, Grace m'avait demandé Antoine, comment je peux faire Je n'arrive pas à tenir mes notes assez longtemps. Du coup, on a fait un exercice et tu vas être surpris parce que Grace a gagné plusieurs secondes en quelques minutes lors de cet exercice. Et je te propose qu'on le regarde ensemble tout de suite. C'est parti pour la vidéo. Donc, pour le flux d'air, il y a un petit exercice qui est le S. Mais mm -hmm. tu, tu vas juste vider ton air sur un S. Tu vois, comme ça. Ok. D'accord On essaie, je te chronomètre. Je te chronomètre avec la montre. c'est parti. Ok. Allez, quand tu es au bout, tu me fracines. Voilà. Okay. ok, donc là, on a fait 12 secondes. Donc, c'est pas mal 12 secondes, mais c'est vrai que si tu peux arriver à 20 secondes, dans les 20 secondes, tu seras beaucoup plus confort pour, euh, pour chanter. Alors maintenant, est-ce que tu as vraiment pris de l'air avant de démarrer Non, je crois ah. pas, pas assez. Donc, on va voir si on peut améliorer ça. Euh, donc, on va le faire. Vas-y, on fait un coup. Il ah, y a du mieux déjà. On ah, encore bon. <rire> Wow, hey, 16 secondes. 16, ah. Ouais. Déjà je sais qu'on peut faire mieux encore. Ok. Ce que j'ai vu, quand tu as pris ton air, comment, comment est-ce que ton ventre, il était Quand tu as, as pris ta respiration Est-ce qu'il était bien de, détendu, bien relâché Non, pas trop. Comme je suis assise aussi, c'est pas... Ouais tu étais ouais. un peu gainé. Mmh. Alors, ce que tu peux faire, c'est ce tu, tu, tu ouvres un petit peu, tu mets tes jambes comme ça, tu ouvres un petit peu tes jambes pour être okay. plus à l'aise et, et du coup, tu l vraiment, tu détends bien le ventre. Si jamais le ventre, il est un peu gainé, en fait, ça, ça va te piquer un peu de place, tu vois, pour l'air. Les... Mmh. On va essayer okay. ça, On oui. tranquille et après, c'est parti. Ok. S Pas mal, ça c'est pas mal du tout. Donc là, tu as fini. Attends. Donc là, tu es, à... es, 20... es, 20... es à 20 secondes tout pile. À 20 secondes? 20 secondes tout pile. Tu vois Donc juste. En fait, le truc, qu'est-ce qui s'est passé C'est juste, en fait, tu avais peut-être l'impression de prendre de l'air, mais en réalité, tu prenais pas assez d'air. D'accord. Tu, tu vas pouvoir améliorer encore. C'est que là, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as respiré par le nez. Là, tu as fait comme ça. Tu as fait comme mmh. ça. Si tu prends une bonne bouffée d'air par la bouche, déjà, tu vas gratter encore un petit peu. Et après, encore une autre chose que tu vas pouvoir améliorer, c'est qu'au début, j'ai entendu que tu as gâché de l'air. Au début, avais... il y a beaucoup d'air qui est sorti Oui. En fait, au début, il faut que tu, tu gardes l'air comme si tu étais à la fin. Tu sais, comme si tu étais vraiment en galère en train d'économiser. Mais ça, tu peux le faire dès le début. D'accord. Ouais, tu vas aller faire les 25, 30 secondes. Voilà, il y a Sandra sur Insta. Elle dit, moi, j'en suis à 38 secondes. Oui, c'est bon, Sandra, <rire> arrête. arrête. <rire> <Ouais>. <rire> Ok, donc tu as vu, donc là déjà tu es arrivé à 20 secondes. En fait, il faut juste que tu fasses ce petit truc-là pendant 2-3 jours toi, pour reprendre mm -hmm. la vie. Et, et ça sera nickel. Alors, félicitations à Grace qui a accepté de jouer le jeu, de passer en public, de se faire coacher comme ça en direct devant tout le monde. D'ailleurs, si toi aussi tu veux te lancer et que je te coach lors d'un prochain live, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche de notification. C'est le secret, parce que comme ça, YouTube va te prévenir quand je serai en direct, et dans le chat, tu pourras me demander à passer. Alors en général, je prends trois personnes par session, d'accord Mais voilà, ça serait l'occasion pour toi de te faire coacher par moi-même en direct. Euh, tu as vu du coup que euh, cette chanteuse a obtenu des résultats rapides, d'accord Pourquoi Parce qu'on a mis en place un protocole très spécifique, je lui ai dit comment faire et d'ailleurs, je pense que tu as pu tester aussi l'exercice et ça fonctionne quand on a un protocole spécifique. Et ça, C'est pareil pour tout dans la voix. C'est pour ça que si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un petit pack de débutants pour euh, démarrer justement dans la technique vocale. Donc, C'est quelque chose que je vais t'offrir aujourd'hui pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux le récupérer, c'est très simple. Tu vas trouver sous cette vidéo dans la description un lien. Tu cliques dessus, tu vas accéder à un formulaire, tu laisses simplement ton prénom, une adresse mail. Attention de bien surveiller les spams, les indésirables. Tu sais des fois où l'onglet promotion, des fois les mails sont mal classés. L'idéal, ce serait que tu me répondes vite fait aux mails en disant « Ok, bien reçu. » Comme ça je serai certain que tu l'as et que tu vas pouvoir commencer à travailler ta voix. Et Je t'ai mis dedans quatre ressources, des exercices, un guide sur la respiration et plein d'autres choses que tu vas pouvoir utiliser.